Et donc c'est reparti. Oh mon dieu, il joue à Walking Dead, il a 15 ans. Oh mon dieu euh, Mais euh. C'est même épisode, alors on s'en fout. Euh, faut que je relance le chronomètre. Car euh, bah, c'est parti. Donc.. Euh, justement, on va relancer le chrono. C'est parti. Nous sommes enfin prêts. Donc on va. Euh, chercher dans la grange, on sait pas les trucs. D'ailleurs, là-bas, il y a quelque chose. Je vais me voir. S w, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Having a crop like that on hand must be great. We're gonna need to learn how to maintain it if we end up staying c'est clair. Et bon façon.. On... Après je me demande si on va vraiment fouiller, parce que tu sais. Euh, il, il nous a bien dit Lily euh, qu'il fallait pas fouiller chez les gens. Bah alors tu peux utiliser la porte. house oui y a utiliser bon bah deux utiliser. mais fuck Ok bah c'est bien écoute moi je bon bah du coup euh, on va retourner vu qu'on a terminé là euh S'il n'y avait pas plus de trucs à faire, écoutez, on verra bien. Et oui, travailler ensemble. tout le fort. nous de T'inquiète pas, quel les je vais revenir. Parce qu'il y a encore deux chapitres derrière. <rire> deux, trois, dirais Après, peut-être qu'on joue plusieurs personnes, hein, je sais pas. Oh shit, you found it Putain mais ils sont courts en fait, regarde. Que des fusils. Certes c'est des snipers mais ça attire les zombies mec. Se faufiler jusqu'au campement, ok. Body. Hum. ça a l'air vide Si on tombe sur des enfants, je crois qu'on fait rien. Non, ils ne sont pas. Ils ne sont pas partis. On est, en plus, on n'est même pas sûr que c'est de leur campement à eux. expected to be écoute, le cadi. So I'm a lot of stuff. What's in the box? They're all from save lots. Les premiers jours, ils ont dit aux gens de s'entraîner à la save-lots par l'interestat. Qu'est-ce qu'il y a d'autre chose à prendre Il y a trop de choses pour juste une personne. Faites-moi, ces ne s'éloignent pas à prendre. C'est probablement juste pour nous rappeler que c'est leur. La the tente semble très nouveau. Quelqu'un dans ah putain non je vous ai dit non je boxes la the dairy here probably food we've been giving them fuckers cross the line Qu'est-ce que tu trouves? Une caméra vidéo. Je vais voir ça. La batterie est mort. Oh, bien. Qu'est-ce qu'ils ont encore ici? Voyons si nous pouvons trouver quelque chose de Je vois que tu as gagné ce gars que j'ai lancé très bien. Tu es un homme? Non, mais Lily nous a tous sur un training régulier. Lily, hein? Huh? Ah bah c'est bien. Euh... Ouais. Bah c'est bon quoi. Euh... Tu connais euh, les trucs totalitaires, hein? Envie de te dire. En plus, je lui ai pas menti quoi. Je lui ai dit mon ressenti. C'est bon quoi. Le cas qui me bloque sérieusement. Vraiment. juste water Ok, alors, la chaise, l'attente, peut-être que je vais trouver autre chose, vu que maintenant, euh... voilà, je peux rater moi-même, c'est ce que j'attendais. Oh, ouais, moi, ça me dit Boudou, hein. il ben y a plus trop de choses à regarder mais bon euh, je pense que euh, en tant que entre guillemets père je pas compris quoi euh, C'est genre de truc que je vais me poser comme question. Tu sais, je m'occupe de la gamine. Ils avaient de l'essence, tiens. Tiens, donc intéressant. Donc, ces messieurs, mesdames avaient donc de l'essence. bouteilles est-ce que j'ai regardé les bouteilles Oui, je l'avais dit. D'accord. Est-ce qu'on peut faire le tour Non. Euh, chaise longue. Il y a encore un bilan d'essence là. T'as vu le nombre de bureaux de sens qu'ils ont incroyable. Je sais pas tout ce qu'il faut faire. Ah peut-être qu'il faut réexaminer la tente. C'est -ce qu'il y a un truc dans la tente qui déclenche un objectif qu'on l'a pas eu. Ça arrive des fois dans les jeux. Voilà. You tell him Jolene ain't going back. Hey, we had a deal. No shooting as long as we gave you food. What the fuck happened? You had a deal with them. I ain't them. Oh, I know you. I know what you are, and I know what you do. You don't know me. Steal my shit. Steal everything from me. And the tricky? You people broke it first. Who the fuck are you? <laughs> Look. It's not safe up here in the woods. You gotta come back to the dairy. <laughs> oh, it's a hell of a lot safer up here than down there you best believe. Now maybe you didn't hear me last time. When I asked you, sweet, put your damn guns down. You think I won't kill you? I'm gonna take this here crossbow and put a nice sharp arrow right through your eyeball. And into your goddamn brain. You're not men. You're monsters. All men are monsters. Tu as tiré want and then destroy it all take a can of euh, tu so as a tiré sur mark you shot mark you psycho bitch who the fuck is mark i don't know any mark ah c'est pas elle fuck, that's Ces other people avec good buddies with your boyfriend here i guess you met them ain't they nice you know what i changed my mind I'm this arrow right through your balls yeah right through String up on that tree. Then head down cette arbalète, hein, deux yeux. Faut pas tuer les gens. va me tirer dessus, de toute façon. God damn it. Je suis assassiné cette femme. Bah oui. Sur le mien. Bah oui je suis d'accord. Et ce n'est pas une bonne idée de aller tromper dans les berges en cherchant. Donc, oui, nous allons retourner. Une fois qu'ils voient ça, ils auront la message. Mais mec, c'est pas intelligent. Oh, ça, c'est intelligent. Il prend l'arme. Je prends du recul en ce moment-là parce que. Nous, on a pris la casquette. Donc, on a la casquette de. Clementine, c'est déjà ça. Clémentine, voilà. Ouais, mais c'est dégueulasse quoi, moi, moi, je vois plusieurs fois tuer, tuer, et je me dis... Ok, de toute façon, je me dis tout est qu'il est à tuer. Alors, voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Euh, bah, attends, on va se poser 5 minutes dans la ferme. Bon. Ok. Bon, bah on va attendre minutes. Mon mari tous pour Oh, calme down, princesse. Je vais it myself. moi-même. Qu'est-ce avec c'est pas attention, ils sont comme ça. Well, it's probably just the hunger talking. We all get a little testy. We'll fix that shortly. Je suis d'accord. And Lee, don't worry your head about them bandits. I'm sorry you've seen more violence than I'd thought in your short time, but you all are safe here. Alors, je vous avoue que euh, je suis sacrément déçu. On va voir ça juste après. Ok, ben salut, ciao, c'est Mister Tayo. Ah mon lieu, il a 15 ans et il joue à The Walking Dead. Oh là là, mon dieu. Alors aujourd'hui on va rendre la casquette à Clem parce que... Euh, voilà. Alors on revisite un peu le camp encore une fois s'il n'y a pas de euh, nouvelles choses. Ah aussi de gaz. Ok, bah je vais d'abord refaire un tour avant de commencer à aller voir euh, euh, Grisha et Grishka. Oui, ça je sais déjà. Donc ça, on l'a déjà vu. On va, on va voir ce que fait Kenny, parce que je pense qu'il était passé... Euh, je pense qu'il doit réparer la balançoire, un truc comme ça. Je sais pas trop ce qu'il est en train de faire. Ah, voici... Ah, c'est Marc. Non, oh, Danny, d'accord. Dany. C'est euh, un droit isolé, ça tourne avec une seule vache. Qu'est-ce qui ne va pas Ben, pas grand-chose, c'est juste un flingue. Ça me fait peur, surtout. Oui. Oui. Nani a vu que tu étais suspicieux. Bah oui, euh, je m'en fous. C est, c est, c est, je pense que c'est la vie que j'aimerais avoir. D'ailleurs, euh, j'ai oublié de relancer le chrono. Voilà. Donc, cet endroit est isolé. Cet endroit est, est en isolé. Ouais, bah bon, en gros, quand même, vous devez of beaucoup de keep pour garder Les ce bon Ok. Bon, bah, je reparlerai à Sandra. À mon avis, c'est pour euh, commencer le dîner. mon bon, effet, Sandra. La, la meuf là-bas, on est c'est pour euh, commencer le dîner. Donc on va aller voir euh, Grincheux et Grincheux Girl. Là. Ce qu'ils pourront dire de spécial. Ok, alors, je, je vous rappelle, je suis jamais tué au contrôle. Hein. Parce que c'est compliqué. Parce que moi je suis en, en azarti, leur le clavier est en QWERTY. Alors, le, jeu, le jeu est configuré pour un QWERTY, alors du coup c'est pas une tout la même chose. Hum, voilà. Donc je m'habitue, hein, mais bon, c'est compliqué, quoi. Encore une fois, je pas parler. Je vais te dire la vérité. Dani a tué quelqu'un. Hein. Je pense pas. Moi, je pense que c'était pas un des bandits. elle n'aime pas vu perdu sa fille, hein, quand même. Alors bon. Euh... Euh, pourquoi avec tu as dit avec Kenny business We are guests here. We don't need to be overstaying our welcome more than we already are. The way I see it, we just need to skip the dinner and get our food to go. But I'm starting to think your friend over there has another agenda. Hmm, je pense qu'il y a quelque chose qui cloche. Non, Moi je dis que je suis suspicieux. J'ai envie de me montrer suspicieux moi, personnellement. Pas au dîner, au dîner je vais pas me montrer suspicieux mais au mec qui m'a euh qui a tué, qui a tué la, la femme je me montre suspicieux, parce qu'elle aurait pu nous en dire plus quand même. Hein. Allez, je suis désolé, mais elle n'est pas me tuer. Hein. Je suis désolé, mais non. Ces elle est pas me tuer. au pire, si elle m'aurait tué, bah tant pis. Hein. -dire. Scénarium. Elle, elle aurait pu nous en dire plus. Et je pense que je vais aussi poser des mauvaises questions. Donc euh, de toute façon, je retournerai. La Grange. It's okay, Clementine. You can pet her. Tu peux la toucher. Il dit que Mabel pourrait avoir un bébé aujourd'hui. On va Clementine. Qu'est-ce que c'est Dady a dit qu'il s'appelle le saut. Oui, mais ne le fais pas. C'est gross. Je ne sais pas. On va faire le tour. Il y a rien de spécial à voir, à mon avis, c'est juste pour regarder quoi. Parce que voilà, hein, je regarde je un peu tout. qu'il va avoir un truc. Bloc à sel, on va même le voir. Il y avait plus d'animaux avant. Étrange. On va pas ouvrir derrière. Là, c'est entrepôt. Ok, et en face. En face, entrepôt, pas pareil. Ah, oh, c'est si, entrepôt. Mis entrepôt. D'accord, on regarde un peu en dessous. Alors, je sais que je suis chiant, mais dans la revue, je fais pas ça. C'est clair, dans la revue, je fais pas ça. Mais, t'es euh, dans un jeu vidéo, alors du coup, j'en profite. Euh, parce que je m'inquiète pour Clémentine. Voilà. Je vous rappelle que je l'ai trouvée, je l'ai trouvé Donc du coup, je dois un peu m'en occuper d'elle, parce que sinon, numéro 1 sinon, déjà, je vais avoir des soupçons, hey hein. yeah. euh, Comment va la vache Je vais être sympa avec lui On... euh... Je vais pas lui dire de rentrer. Euh, quand penses-tu qu'on va manger Mama's cooking up some good mm. Je ne vais pas lui dire que euh, quelques, son frère a tué quelqu'un dans la forêt. Parce que bon, sinon je risque d'avoir des problèmes. Elle est maigre. Je vais parler à Duck. À la, la mère, je ne peux pas parler. est-ce que de la vache Duck. ça pu. <rire> <rire> like mm. et manure. lui manure? la casquette Hé. Hé. manure? Je knew que tu it. ça, tu you que tu you give your hat donné anyone? tête à quelqu'un Non. any strangers vu des qui pris Non. comme ça. si tu as vu quelque chose comme ça. Hey Lee, que tu des enfants J'aimerais un jour, peut-être je pense qu'il en a pas. You're hein. <rire> Moi j'aurais dit oui, c'est pour le truc quoi. Allez, je vais lui dire je vais lui dire mmh. D'accord, je ne l'ai pas offusqué non plus, mais faut, voilà, c'est ce que je ne voulais pas faire. C'est bien ça. <rire> Alors, du coup, je pense que je pourrais parler un peu plus à Lily. Elle aura peut-être plus de choses à me dire. Je pense qu'elle pourra me parler. Ouais. Je pensais qu'elle allait pouvoir me dire quelque chose. C'est un peu con. Du coup, je vais aller voir euh, ce que ça se raconte. <rire> Il est en love ce mec hein. <rire> He's euh, va Marc patient i ever had me lee pourquoi tu es, euh, au lieu, ici au lieu de faire la cuisine Oh, no, no, I didn't mean for it to sound like that. Oh, it's okay, darling. Ouais, en fait, je pas dû dire ça. On a eu des problèmes, mais, mais bon, à mon avis, c'est qu'on a faim. Euh... We met a woman out there at her camp. She wasn't one of those bandits. Sounded like they did something pretty bad to her. And your marauders are still out there. I think all them folks out the woods had drug problems. What does that have to do with anything? Means you can't trust them. Any of them. They got go have a look around. Kind of peaceful out here, ain't it? Enjoy it while you can. You'll probably start hearing those monsters frying against the fence before too long. Ok, d'accord, d'accord. Bah, écoute, madame, euh, <rire> on n'a pas les mêmes a priori. Alors, je sais pas comment on passe à la suite. Alors, je pense qu'il faut aller voir. Euh... Je sais plus comment elle s'appelle. Zut, euh, il est où euh... Bah, je vais, je vais voir, mais je sais pas comment. Ah, non, c'est go supper there. Le portail, peut-être. Non, faut pas le franchir, d'accord. Je l'habitue, hein, vous inquiétez pas juste en train de m'habituer. J'ai parlé à tout le monde. Bah, sans doute que c'est pas le bon event que je vais chercher. Ah, j'aurais dû reparler à la mer. Je pense qu'elle avait encore des phrases à me dire. Ouh. Mmh. Bah, je d'abord reparlé à la mer et ensuite je vais retourner voir la euh, euh, et Grinchue Girl. Je pense que là, elle va pouvoir mesurer. D'accord. Donc, on faut aller la revoir après un event. D'accord, d'accord, d'accord. Logique de jeu vidéo, on, on se plaint pas. Larry On peut lui parler mon dieu mon dieu a Mais est-ce que je peux parler? I'm elle fait quand même de bons conseils, hein, parce que je t'avoue, moi, euh, c'est le premier truc que j'allais faire. Donc, je sais pas si c'est over. Peut-être que je le reparle, à Danny. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas J'ai vu un truc là-bas. Having a crop like that on hand must be great. We're going to need to learn how to maintain it if we end up staying here. Optimisation, je sais pas ce qu'il faut faire. Bah, les objets, logiquement, les objets, euh, j'ai à mon souci. Non, j'ai déjà eu. Donc, faut rentrer forcément. Faut aller dans la grange et peut-être peut que j'ai oublié de parler à quelqu'un, je sais pas. D'acc, je vais tout dire. Hey there, Andy. Yeah. Thanks. Yep. Bon. Mm hmm. Comme bien fichu. Si au bout, y'a vu quelque chose à faire. Ah. D'accord. Ok. Nous pouvons traverser, je me suis dit, ouais, on fait le tour de la ferme, justement là. You it too, huh? Lee, je suis d'accord, moi, je. Euh... Je la protégerai quoi qu'il arrive detector no matter what. I know you will. Look, that guy with Kachin, what's his name? He locked it up real tight the second we came in. I definitely heard a noise back there, Lee. What? My point is we gotta know for sure. So go find a hammer or something, and I'll have this thing off in a second. You back me up in case them farmers come running. Hang on, man. Think this through. You smash the lock. Then what if it turns out you're wrong? You just fucked your chance to get a good meal and those kids you're trying to protect. Use your head, vu J'avoue. All right, professor. Would you have in mind? Let me have a look at what we're dealing with first. Hey, Lee. You know how to pick a lock, right? No. Why would you say that? Parce que tu es noir. <rire> you know urban? Oh, you are not saying what I think you're saying. Jesus man, I'm from Florida. Crazy shit just comes out of my mouth sometimes. Sorry. Hmm. What? See those screws? Instead of breaking the padlock, we can just take off the assembly, have a peek inside, and then replace it all again like nothing ever happened. All right. Sounds like you got a plan. I'll hang around and keep an eye on that guy with the cow. Danny. I thought that was Danny. Whatever. Can I help you boys find something? Bueno, ouais, Qu'est-ce tu y cette porte? Ben voilà. Et moi je m'en fous de ça. Hein. C'est un taré, hein, Indy.